commencer la, la dernière des, des tables rondes sur les aspects sociétaux et de communication au temps du Covid. Euh, je suis Alain Talon, doyen de la faculté des lettres. C'est euh, à peu près le seul titre que j'ai à être ici, puisque je suis euh, simplet euh, en ce qui concerne euh, les aspects de, euh, médicaux et, euh, et d'épidémie. Je suis un historien du XVIe siècle. Euh, la seule épidémie que j'ai jamais eu à étudier, c'est la syphilis. Mais euh, elle a eu un impact absolument considérable sur les sociétés européennes du XVIe siècle. Et donc, je pense que l'histoire peut apporter et l'ensemble des sciences sociales peuvent apporter leur contribution à la crise sanitaire que notre société peut connaître actuellement. Et nous sommes donc deux à modérer. Nathan, je... Oui, bonjour, donc euh, merci. Donc, Nathan Péfert-Smadja, je suis euh, de, un peu de, de l'autre côté puisque je suis infectiologue euh, clinicien à, à, à l'hôpital Bichat-Claude Bernard, donc euh, dans, dans un secteur qui s'occupe de patients euh, atteints de la Covid-19. Et euh, donc, euh, voilà, je, accompagné par Monsieur Talon, euh, je vais essayer de vous faire remonter les questions du public. Et donc, nous passons tout de suite la parole pour euh, une présentation hein, des, des différents aspects euh, historique et sociologique euh, sur cette question hein, de, de, des épidémies, euh, en commençant par euh, Isabelle Robin, euh, maîtresse de conférence d'histoire moderne à euh, la faculté des lettres de Sorbonne Université. Merci, merci beaucoup. Euh, effectivement, j'ai la place de, de l'historienne pour... <rire> Pour, pour cet après-midi devant vous. Euh, et euh, il y a beaucoup de choses à dire sur la question, évidemment, de ces épidémies. Et donc, j'ai choisi un angle un peu particulier, un peu limité aussi, vu le temps qui, qui était imparti, qui est celui de euh, la, la lutte contre la variole, euh, qui est euh, une des euh, grandes épidémies de l'époque moderne dont je suis euh, spécialiste. Alors, l'histoire de la lutte contre la variole au XVIIIe siècle, euh, grâce à l'inoculation vers 1720-1740, puis grâce à la vaccination en 1796, qui ont procuré une immunisation aux individus qui étaient soumis à ces opérations, témoigne d'un très grand changement dans l'attitude face aux épidémies. Puisque pour la première fois, les hommes euh, disposent, pour prévenir une maladie euh, mortelle, d'un procédé médical efficace, on entre vraiment dans le règne de la prévention. Encore fallait-il le faire adopter largement auprès des soignants comme auprès des malades et pour cela dépasser les doutes et les questions que posaient ces deux procédés. Aujourd'hui, on parle d'hésitation vaccinale pour désigner les doutes émis par les personnes, émis, les personnes interrogées euh, lors des enquêtes sur les vaccins, tous ceux qui ont des réserves sur la sûreté, la nécessité ou l'efficacité des vaccins, par exemple, peuvent entrer dans cette catégorie. Il est difficile d'appliquer, bien évidemment, cette notion telle qu'elle au siècle précédent. Néanmoins, les questions que posait l'inoculation, puis la vaccination, euh, qui soulevaient évidemment doute, méfiance, refus euh, aussi, pur et simple, sont amplement documentés et on peut donc se demander qu'est-ce qui faisait hésiter ou refuser ces méthodes de prévention contre une maladie aussi mortelle au XVIIIe et XIXe siècle donc, je rappelle que la variole hein, était vraiment une, une maladie très dangereuse pour euh, tout un chacun. Environ 10 de la mortalité générale hein, était été causée par euh, cette euh, maladie, et avec des pics lors des grandes épidémies hein, qui pouvaient revenir assez régulièrement. Alors, au-delà de la nouveauté et de l'origine un peu exotique du procédé de l'inoculation, euh, qualifié parfois de remède de bonne femme, euh, plusieurs questions importantes sont posées d'entrée de jeu par les médecins, mais aussi par les mathématiciens qui calculent le risque hein, qui pouvait, euh, auquel on pouvait être soumis, et par beaucoup d'autres auteurs engagés dans le débat par des voies de publication. Ces mêmes questions sont reprises, peu ou prou, avec la vaccination au XIXe siècle, et on peut identifier en fait différentes sortes de, de, de catégories de, de problèmes posés par euh, l'une ou l'autre de ces opérations. Euh, il y a d'abord des questions sur les dangers, et des questions sur l'efficacité. C'est un petit peu ce tour des, des, des questions que je voudrais faire avec vous aujourd'hui. Les dangers pour la santé sont d'abord des, des dangers pour la personne qui est inoculée ou vaccinée. Dans les premiers débats, on commence tout de suite à souligner les dangers bien réels de la méthode, puisque l'individu, lorsqu'il est inoculé, reçoit la variole humaine. et Donc, il est soumis au risque d'avoir de, de, de, une maladie... Qui se développe et même de subir une forme sévère de celle-ci, voire mortelle. Son entourage aussi peut contracter la maladie, bien évidemment, en s'occupant de la personne. Ce danger de répandre la maladie dans des populations qui en sont exemptes ou dans des lieux exempts de celle-ci disparaît avec le vaccin. Il n'y a plus ce risque de créer de nouveaux foyers de contagion puisque la vaccine qui est transmise immunise bien contre la variole, mais n'a pas de caractère contagieux pour les hommes. Le risque pour le vacciné n'en est pas pour autant nul. Et ça, ils s'en rendent bien compte, évidemment, assez vite. Il y a des risques avec la vaccination de bras à bras, de surinfection, d'appauvrissement de la lymphe et aussi et surtout, le donneur pouvait transmettre une autre maladie à celui qui recevait la vaccination. En particulier, ce qui faisait très peur, bien sûr, c'est la syphilis. Cela a créé hein, effectivement euh, de nombreux refus hein, de, de, de voir euh, se diffuser cette, euh, cette vaccination. Parmi les opposants au vaccin, on associe de façon outrancière la vaccine à d'autres maladies, donc en disant effectivement que euh, la, la, la vaccination pouvait devenir la cause unique d'un désastre multiple, comme l'écrit Verdé de Lille en 1855, qui associe la recrudescence des cancers, de l'asthme, des pleurésies, euh, du rachitisme à la vaccination. Donc vous voyez, ça devient le mal le plus, le plus grand pour tout le monde. Le deuxième danger est un danger moral et biologique, puisque euh, on introduit la maladie dans le corps de celui qui est sain, a priori, avec ces, ces deux procédés, euh, ça donne effectivement une position euh, qui est euh, presque intenable pour les chrétiens qui disent que seul Dieu peut disposer hein, du destin euh, des, euh, des individus. Et on le voit dans une société chrétienne comme celle de la France d'alors, euh, le principe même de la vaccination ou le principe même de l'inoculation avant fait débat. Et puis, ne vaut-il pas mieux s'en remettre à la nature, hein, à la variole naturelle qui immunise elle aussi, bien évidemment cette variante du discours se répand très largement au XVIIIe siècle dans les couches populaires qui, et chez les médecins aussi, qui disent au fond, laissons la nature faire et laissons les choses avancer comme elles le doivent. Ce danger moral et biologique est aussi un danger que l'on voit pour la race humaine puisqu'à partir du moment où la vaccine est introduite, eh bien, on craint un empoisonnement du sang des individus par l'introduction d'une substance venue d'un animal la vache, euh, et à terme, on pourrait assister à une dégénérescence euh, de l'espèce. Ce dessin, ce, ce danger est souvent illustré par des dessins satiriques hein, qui présentent des hommes et des femmes vaccinés qui ont des cornes de vache ou qui ont des petites têtes de vache qui se développent euh, sur les bras, sur la tête, etc., qui sont là pour faire rire, mais qui montrent un petit peu aussi l'inquiétude hein, qui est assez grande euh, dans la société. Les inquiétudes de ce mélange homme-animal prennent diverses formes et rejaillissent, d'ailleurs, dans le discours nationaliste, assez, assez largement. On craint, à cause de la vaccination, des conscrits moins forts, à la fois en Allemagne, en Angleterre et en France dans les années 1860-1880. Et vous voyez donc qu'on glisse insensiblement du danger pour la race humaine au danger encouru par la nation tout entière. En contexte colonial, on aura aussi des questions sur cette, ces dangers de la vaccination qui stérilisent et affaiblissent des populations et qui reçoivent ces vaccins d'une nation étrangère qui impose son autorité sur leur, sur leur territoire. Après ces deux dangers importants qui sont bien repérés dans les textes, on peut s'interroger sur l'efficacité de ces deux opérations. En effet, Dès, dès le XVIIIe siècle, on se demande si l'inoculation immunise vraiment, si le vaccin au XIXe siècle immunise vraiment les individus. Les observations, par exemple, sur les vaccinés qui contractent la variole après un certain temps, interrogent bien évidemment les défenseurs et les opposants euh, au vaccin. Le degré et la durée de la protection s'imposent dès le début du XIXe siècle comme des questions plus que pertinentes pour les tenants de la vaccination. Pour les opposants et pour tous ceux qui doutent ou hésitent, tous les exemples d'individus contractant la variole après avoir été vaccinés ne peuvent que les conforter ou les troubler encore plus dans leurs dans leur croyances. Avec pragmatisme, on songe assez vite à revacciner les personnes au bout d'un certain temps, et certains États européens prennent des mesures au cours du 19e siècle dans ce sens. Euh, ça a été fait en particulier dans l'armée prussienne avant 1170 et on s'est rendu compte des résultats au moment de la guerre, puisque euh, seulement 459 soldats allemands sont morts de la variole contre 23 500 euh, Français pour des armées à peu près semblables en nombre d'hommes. Donc il y avait un effet qu'on pouvait constater effectivement empiriquement. On l'a compris à l'énoncé des dangers. Chez les adversaires, on s'aventurerait plutôt à pronostiquer la hausse des maladies et la hausse de la mortalité avec la vaccination plutôt que le recul de cette mortalité par la variole. Pour autant, les États se sont engagés dans des campagnes de vaccination assez importantes hein, au XIXe siècle, en essayant de s'impliquer fortement pour diffuser cette pratique et lutter véritablement contre euh, les épidémies. Mais si le vaccin est administré à un grand nombre, il doit avoir des effets sur toute la population. C'est l'hypothèse de départ, hein, bien évidemment. Et euh, on peut espérer que les enfants mourant moins de la variole, eh bien, la population générale va croître de manière plus, plus nette, puisqu'ils atteindront l'âge adulte. Mais si pour stopper cette épidémie et réduire la mortalité, on doit envisager d'immuniser le plus grand nombre, peut-on exercer le risque de l'inoculation ou du vaccin au nom du bénéfice pour la collectivité. Cette question complexe est posée dès le début du XVIIIe siècle. Elle repose sur deux, elle oppose deux logiques. La logique, d'une part, du grand nombre. Euh, on se place au niveau de la population, et là, on peut dire qu'effectivement, on tire un profit de l'immunisation collective. Et on pourrait déclarer alors, avec la condamine, au milieu du XVIIIe siècle, la nature nous décimait, l'art nous mille millésime. Et c'est effectivement le résultat obtenu plutôt à la fin du XIXe siècle, d'ailleurs, avec la vaccination qu'au XVIIIe. Mais les probabilités, les calculs de la condamine, voilà, sont une réflexion théorique sur les effets possibles d'une immunisation collective. Soit on se place au niveau de l'individu et de sa famille. Et à ce moment-là, au-delà des chiffres globaux qu'on peut connaître ou ne pas connaître, d'ailleurs, ce, ce qui compte le plus, c'est la peur de l'inconnu c'est le risque pour sa propre santé ou encore le risque pour la santé de son enfant hein, que l'on veut soumettre à cette, à cette vaccination. Et cela fait reculer, cela fait hésiter, hein, effectivement, euh, certains euh, au fil du temps. Les questions et les doutes soulevés par l'inoculation puis par la vaccination ont constitué des freins, très certainement, à sa diffusion euh, dans l'ensemble de la population. La permanence de certains de ces arguments, Contre hein, ou des dangers qu'on suppose euh, ou que l'on présente comme euh, ceux qui découlent de la vaccination, la permanence de ces arguments est assez remarquable. Et c'est d'ailleurs un point tout à fait intéressant hein, que de suivre les modifications de ces arguments au fil, au fil du temps. Dès les premiers temps de la responsabilité individuelle et le bénéfice collectif sont portés devant. Sur le devant de la scène, par les partisans et par les opposants, et c'est un débat presque sans fin et difficilement conciliable, d'ailleurs, euh, puisque les logiques sont littéralement euh, opposées. Les éléments que je vous présente ici, sont évidemment extrêmement réduits et ne présentent qu'un tout petit pan de cette histoire que l'on peut faire de la lutte contre la variole, des différentes politiques dont je n'ai pas dit un mot, bien évidemment, des hésitations dans le temps et de la progression de la vaccination antivariolique. Il n'y a pas de progrès linéaire non plus et on pourrait s'attarder justement sur les hésitations de cette, de cette avancée de la, de la vaccination qui a connu des moments d'avancée, de, des moments de recul, et sur le long terme, plutôt une progression, effectivement, assez nette. Je vous remercie. Merci beaucoup, Isabelle. Si je me souviens bien, Louis XVI s'était fait inoculer. Ça ne lui a pas réussi si. Ben si, sur le moment Sur le moment, oui. Mais, c est, c est... Euh... Non, non, mais c'est... Mais Louis XV est mort de la variole. Et Louis XV était mort de la variole, oui, c'est vrai. Euh... Oui, merci. donc. Euh... Euh, je vais passer la parole à Madame Lequillerier, qui est maître de conférence en droit euh, privé à l'Institut droit et santé de l'Université de Paris et euh, qui va nous euh, présenter euh, euh, son, son intervention autour de la responsabilité médicale euh, et de la vaccination. Bon, bonjour à tous. Oh, J'espère que vous m'entendez, ça a l'air de marcher. Euh, je tiens tout d'abord à, à remercier euh, les organisatrices de, de cet événement. Et vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette intervention à distance. Alors, plus précisément, en fait, je vais vous parler du débat autour du passeport vaccinal. Alors, euh, j'ai un PowerPoint, je ne sais pas si les diapos sont diffusés. Ils peuvent l'être. Voilà, c'est la première page, s'il vous plaît. Première slide. Alors oui, quelques propos introductifs rapides pour recontextualiser peut-être un peu les choses. Alors de quoi parle-t-on lorsque l'on fait référence au passeport vaccinal Alors il s'agit d'un document qui serait délivré aux personnes vaccinées contre la Covid et qui permettrait effectivement d'avoir accès à un certain nombre de services et de lieux. Euh, ce qui ne manque pas de poser la question de l'opportunité. Euh, de euh, subordonner la jouissance de certains droits à précisément l'obtention d'un tel passeport vaccinal. Alors, ce passeport est présenté par certains comme un sésame, effectivement, ce qui permettrait aux, aux citoyens vaccinés euh, de retrouver une vie normale, hein, effectivement, ou, euh, ou, de, ou presque, de profiter des théâtres, cinéma, musées, concerts, bars et restaurants. Ces citoyens pourraient également voyager plus facilement. Alors, pour ces partisans, le, le passeport vaccinal permettrait ainsi, de, pour, pour reprendre les propos de certains, de soulager certains secteurs de l'économie et soulager la charge psychologique engendrée par les privations de liberté. Autrement dit, le bien-être économique, social et psychique du pays pays en dépendrait, selon certains, tout du moins. Alors, il se trouve que euh, d'après une enquête réalisée euh, par l'IFOP, que vous voyez à, à la slide suivante, euh, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais euh, l'intérêt des Français pour ce passeport serait euh, réel. Alors, sans entrer euh, démesurément dans le détail, euh, sur les 1028 personnes interrogées, Effectivement, il euh, résulte de cette enquête que 62% des personnes, donc, euh, parmi les personnes interrogées, estimeraient que la vaccination contre la Covid doit être obligatoire pour prendre l'avion. Euh, à 60%, ils estiment euh, que cette vaccination serait utile, euh, ouais, devrait, pardon, même pas être, pas être utile, devrait être obligatoire pour rendre visite à des personnes vulnérables, à 52% pour prendre les, les transports en commun, etc. Alors, si pour plus de, de précisions, notamment sur les facteurs déterminants dans l'adhésion aux, aux différentes déclinaisons du passeport vaccinal, je, je vous renvoie directement à cette enquête qui est assez intéressante. Alors, l'idée d'instaurer un passeport vaccinal n'est toutefois pas si nouvelle que ça, et effectivement, elle a été évoquée dès mars 2020. Alors c'est vrai qu'elle elle semble revenir en force avec le début de la, de la campagne de la vaccination, mais également à la suite du projet de loi instaurant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires qui a été présenté, déposé en, en décembre dernier, un projet qui a créé la polémique car il prévoyait un article qui permettrait au Premier ministre de subordonner les déplacements des personnes à la présentation des résultats d'un test de dépistage négatif ou au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin. Alors, fausse polémique, euh, nous a dit euh, euh, le gouvernement, dans la mesure où ce projet de loi et cette disposition n'avait pas vocation euh, précisément à s'appliquer à l'actuel état d'urgence sanitaire. Alors, l'instauration d'un passeport vaccinal ne fait toutefois pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire, et ses opposants dénoncent notamment un danger pour les libertés individuelles, et certains sont même beaucoup plus virulents en parlant de, de mesures d'essence totalitaire et de chantage au vaccin. Alors, Je vous propose de revenir sur ce débat, alors peut-être en tentant de le dépassionner un petit peu, euh, en vous expliquant pourquoi la question du passeport vaccinal apparaît aujourd'hui comme étant prématurée et pourquoi elle est euh, sujette à controverse même pour l'avenir. Et Je pense que c'est vraiment fondamental de, euh, de bien comprendre qu'il faut raisonner en deux temps en se positionnant sur ce qu'il en est aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, le débat sur le passeport vaccinal est prématuré. vous pouvez passer la slide suivante, vous plaît. Alors, aujourd'hui, effectivement, le débat euh, sur ce passeport vaccinal est prématuré. Il s'agit d'ailleurs de de la position du gouvernement et du comité pardon d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé. Et ce débat est prématuré pour deux raisons. Tout d'abord, pour des raisons scientifiques, et ce sont des raisons qui ont été évoquées lors de la première table ronde. En effet, à partir du moment où nous ne connaissons pas la durée de protection des vaccins, et nous ne savons pas si les personnes immunisées, euh, vaccinées, pardon, euh, tout en étant immunisées, peuvent ou non transmettre le virus, le débat apparaît effectivement comme étant euh, beaucoup euh, enfin, prématuré et précoce. Sans compter, effectivement, comme cela a été également dit euh, précédemment, on a des interrogations sur l'efficacité des vaccins autorisés euh, face aux différents variants, même si, effectivement, un article publié hier dans le monde titrait que Pfizer et BioNTech jugeaient leur vaccin efficace contre les variantes britanniques et sud-africaines. Aujourd'hui, donc, un tel passeport n'offrirait pas de véritable garantie contre la contagion et pourrait même créer un faux sentiment de sécurité. Attendons donc que la science ait des certitudes, donc quant à la possible contagiosité des individus ayant reçu le vaccin et la durée de la protection adulte. Mais même si cette incertitude scientifique est élevée dans un futur plus ou moins proche, le débat serait toujours prématuré aujourd'hui, euh, dès lors que l'ensemble de la population n'a pas accès au vaccin. Euh, eu égard, comme, on, comme cela a été dit lors de la précédente table ronde, hein, à la stratégie vaccinale qui, qui a été adoptée et au stock disponible de vaccins qui est insuffisant. Et donc c'est le problème de l'accès qui est pour le moment limité à la vaccination et donc le respect du principe d'égalité impose là encore d'attendre et euh, c'est la raison pour laquelle le passeport vaccinal ne pourra être instauré tant euh, qu'il existe une inégalité des citoyens face à l'accès au vaccin. Alors on peut toutefois espérer que d'ici euh, quelques temps, alors euh, combien de temps exactement, on ne sait pas, mais nous disposons de, de connaissances scientifiques plus solides et que l'accès à tous, euh, le tous, pardon, à la vaccination sera garanti. Alors, interrogé sur euh, sur la mise en place d'un passeport vaccinal, le, le ministre de la Santé euh, lui-même euh, estimait que si, le, si pour l'heure, pardon, euh, la question effectivement ne se posait pas, euh, dans quelques mois, quand les choses auront évolué, on ne pourrait pas priver les Français euh, de ce débat. Alors, mais effectivement, ce n'est qu'à la double condition que toutes les incertitudes scientifiques soient levées et que nous ayons tous accès à la vaccination que la question se posera de savoir si le passeport vaccinal peut réellement être une sortie de crise acceptable. Rien n'empêche, toutefois, d'ores et déjà de, de poser les termes du débat. Alors, Conditionner un certain nombre de, de droits et libertés à l'obtention d'un passeport vaccinal euh, soulève toutefois un certain nombre de questionnements, notamment d'ordre éthique, euh, sur lesquels je vous propose de revenir. Il y a en effet un risque euh, que ce euh, passeport vaccinal soit utilisé comme un outil d'exclusion et, et de discrimination. Pourtant, effectivement, euh, si chacun est libre de décider, d'accepter ou de refuser un vaccin, pourquoi ne devrait-il pas assumer les conséquences de ses choix Alors, ce raisonnement de prime abord paraît assez, euh, assez séduisant, mais le risque est toutefois bien réel de conduire à une segmentation de la population entraînant une discrimination entre les personnes vaccinées et celles qui refuseraient la vaccination. Alors même, et c'est très important, et c'est même, même fondamental, alors même que le choix a été fait de ne pas imposer d'obligation vaccinale contre euh, la COVID-19. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où cette vaccination est euh, simplement recommandée, même si elle est fortement recommandé, comme l'a rappelé le professeur Fischer, il nous semble difficile de sanctionner, puisqu'indirectement, c'est bien ce à quoi cela aboutit, de sanctionner le refus opposé par certains à la vaccination. Le principe, effectivement, serait que les Français qui refuseraient de se vacciner devraient en effet conserver exactement les mêmes droits que ceux qui, qui décident de se vacciner. Et on ne peut absolument pas raisonner, comme le font pourtant très largement les personnes qui interviennent notamment sur les plateaux télévisés, on ne peut absolument pas raisonner par rapport aux obligations vaccinales infantiles qui conditionnent effectivement l'accès en crèche ou à l'école, ni même par rapport aux obligations vaccinales pour les professionnels de santé. Un tel raisonnement est précisément erroné car on confond euh, vaccin obligatoire et vaccin recommandé. Certains considèrent euh, d'ailleurs que la création d'un passeport vaccinal reviendrait à créer une obligation vaccinale, parce qu'effectivement, juridiquement parlant, il faut euh, en principe d'abord décider euh, qu'un vaccin est obligatoire pour décider euh, ensuite qu'il y a des sanctions pour ceux qui ne se font pas vacciner, qui refusent de se faire vacciner. Et il me semble dès lors que d'octroyer de tels effets au passeport vaccinal nécessiterait de changer le statut de la vaccination contre la COVID en la rendant obligatoire. Ce qui ne manquera pas de poser d'ailleurs d'autres difficultés et posera le problème, poserait serait susceptible de poser le problème de l'acceptabilité donc de la vaccination et qui deviendrait alors obligatoire. Il n'en reste pas moins vrai Excusez. Oui, juste, Comme on est, on est un peu contraint, contraint par le temps, si vous pouvez peut-être conclure euh, la présentation, je suis désolé. Ah, euh, alors, euh, du coup, euh, effectivement, ça, ça, ça pose un certain, nombre, un certain nombre de difficultés et euh, donner un tel effet au passeport vaccinal nécessiterait a priori, un changement euh, donc de statut euh, de la vaccination. Ça poserait par ailleurs d'autres difficultés. Euh, Qu'en est-il euh, des personnes qui ne refuseraient pas d'être vaccinées, mais qui ne pourraient pas être vaccinées Est-ce qu'on leur permettrait malgré tout euh, de, euh, de bénéficier malgré tout de ce passeport vaccinal, si celui-ci devenait euh, obligatoire Ça pose aussi des, des difficultés, si ce passeport était adopté est-ce qu'il euh, faudrait euh, que par voie réglementaire on prévoit expressément les lieux qui seraient euh, interdits aux personnes qui ne seraient pas euh, qui ne seraient pas vaccinées Ça poserait par ailleurs des difficultés euh, concernant les, les modalités de la vaccination et la, la question euh, de savoir euh, comment trouver euh, la fiabilité. Euh, de, de, de la vaccination ou des problèmes qui ne manqueraient pas de se poser si l'on faisait le choix à la technologie il faudrait s'assurer de la protection des données de santé des, des, des personnes autrement dit un certain nombre de, de, de, de questions ne manquent pas d'être soulevées qui amène à qui conduit à, à, à considérer que instaurer un passeport vaccinal supposerait euh, du coup qu'un certain nombre et un grand nombre de garanties et de conditions préalables soient euh, préalablement euh, posées. Non, merci. Merci beaucoup. Euh, je donne tout de suite la parole à Karine Bertolognier qui est euh, la directrice du CELSA qui est l'école de communication interne à la faculté des Lettres de Sorbonne Université et qui va euh, eh bien, exposer justement tous les problèmes liés à la communication autour de cette question de la vaccination et de l'épidémie. Merci Alain. Donc, euh, Je ne, je n'oserais pas prétendre présenter tous les problèmes, hein, tant euh, en communication les questions qui se posent et en information en général sont très larges à propos euh, du covid et on peut dire que un, ça va devenir un cas d'école puisque mais ce sont des questions normales dans la mesure où, pour tout le monde, nous sommes face à quelque chose d'inédit. Et donc là, bah comme tout pour le reste, la communication et l'information doivent gérer cet inédit et balbutie parfois. Alors je, je pense que tout lecteur assidu de la presse nationale qui regarde les médias comme la télé, les télévision nationale ou les ra, écoute les radios nationales aura entendu... Pas tout, mais largement une partie de ce qu'on a pu entendre aujourd'hui en étant hyper assidu. Mais malheureusement, tous nos concitoyens ou malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas tous nos concitoyens ne fréquentent pas ces médias. Ils fréquentent aujourd'hui globalement pour s'informer des médias qui sont largement sur les réseaux sociaux et qui sont des médias qui forment autour d'eux ce qu'on appelle des bulles d'information, puisqu'ils vont choisir quelle information ils veulent recevoir et ils vont se retrouver finalement assez étanches au fait de recevoir d'autres informations peut-être plus objectives, plus scientifiques, et ça c'est une question, c'est un vrai problème sur, pour cette épidémie. Alors j'ai pris la peine juste de regarder un peu l'aventure la, du vaccin depuis un an dans, la, dans les médias. Alors il y a un an, euh, c'était surtout une épidémie débutante, le vaccin n'avaraissait pas encore, ensuite il a été surtout question de gérer les malades et d'essayer de trouver des traitements. Et puis très vite, les traitements euh, n'étant pas trouvés, on s'est tourné vers l'idée que le vaccin allait être la solution. Et là, on va dire qu'à ce moment-là, le vaccin a rencontré la méfiance classique que les vaccins rencontrent en France. Qu'est-ce que ça allait être L'hésitation vaccinale, etc. Ensuite, euh, évidemment, euh, la, la, la notion d'ARN est sortie. Et là, les gens ont l'impression de se retrouver face à un OVNI, hein donc face à un vaccin tout neuf, alors qu'on a appris aujourd'hui et par ailleurs que c'est une technologie qui a déjà plusieurs dizaines d'années d'essais, que nos enfants avec rubéole, oreillons et rougeole, je pense, sont vaccinés avec un vaccin de ce type-là. Et que de ce fait, ce n'était pas du tout une technologie nouvelle, mais les médias souvent la présentent comme quelque chose de nouveau et quand c'est nouveau, on se dit « Mon Dieu, je vais être un cobaye, que va-t-il se passer ?» Alors, cependant, les euh, traitements pédants toujours à, à venir, le vaccin est apparu comme vraiment la seule solution et est devenu l'espoir international. Il n'y a pas d'autre terme dans les médias, avec des lenteurs. Et une fois que les, les vaccins ont commencé à être acceptés par les agences autour du monde, on a eu la question des approvisionnements et de la transparence. Donc là, finalement... Plus de remise en cause du vaccin on est on est euh, vissé sur les chiffres savoir la transparence est ce que tout arrive quand quel pays on voit des questions aussi de euh, d'arguments euh, nationalistes ressortir autour des vaccins euh, comme on a vu l'importance aussi de vacciner internationalement donc euh, à partir de là sont réapparus récemment des arguments capitalistes vis-à-vis -vis des, des laboratoires quand on a cru que certains laboratoires allaient laisser la loi du marché primée sur des contrats passés, etc. Et donc là, ça, ça reprend, ça redonne quelque chose au discours anti-vaccinaux habituel hein, avec l'idée que les grandes, les grands groupes pharmaceutiques vont s'arroger le droit de décider de qui sera vacciné ou pas. Donc ça, ça a été un point important dans les médias. Et puis, on a aujourd'hui cette idée qu'il n'y a finalement pas toujours coïncidence entre les discours des gouvernements et de la santé publique et les discours des laboratoires et des entreprises. Donc, aujourd'hui, on est dans un domaine où euh, on est plutôt en cas d'urgence vaccinale, l'idée d'accès vaccinal. Et comme on l'a dit, quand on passera à d'autres populations, on va revenir aux éléments plus classiques, quoique euh, peut-être que des... Possibilité d'accès à des voyages, notamment, pourrait en convaincre certains. Donc, tout ça se fait dans le contexte essentiel des réseaux sociaux et des médias classiques, mais des réseaux sociaux qui ont construit depuis de nombreuses années un climat de défiance important, nourri à l'égard des vaccinations. Et les gens s'enferment dans ce que les professionnels appellent des bulles de filtre. C'est-à-dire qu'ils décident de ce qu'ils veulent recevoir, du type d'information qu'ils veulent qu'ils acceptent d'avoir dans leur mur sur leur mur Facebook par exemple ou sur Twitter et là les algorithmes leur envoient du même, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer ce qu'ils ont choisi, uniquement ce qu'ils ont choisi, ce qui fait que il ne suffit pas de décider de faire une communication publique, une communication de santé une communication gouvernementale, si on n'arrive pas à passer au-delà de ces filtres que les gens sont très, très doués pour construire en système de fermeture sur l'information qui leur convient. Et donc, dans ce cadre-là, ça, c'est un, un point extrêmement important aujourd'hui. Alors, pour les collègues, le collègue gériatre, les seniors ne font pas partie de ce système. Ils regardent encore beaucoup le journal de 20 heures, heureusement, et donc, euh, ils sont les seuls à échapper, on va dire. Ils sont peut-être les seuls à regarder encore le journal de 20h, je ne sais pas. Non, je ne dirais pas ça. Par ailleurs, un point important, c'est que finalement, euh, le Covid, tout le monde s'attendait dans les... Alors, j'ai discuté avec beaucoup de professionnels qui interviennent dans l'école, dans la communication publique. Ils s'attendaient à ce qui est de, des grandes campagnes gouvernementales. Et même l'État se devait de très grandes, très... Très fortes campagnes gouvernementales qui n'ont pas eu lieu. Il y a eu quelques, il y a des, il y a des messages qui passent, hein, mais pas de grandes campagnes d'ampleur. Et je pense qu'elles n'auront pas lieu parce que là, on est à un moment où l'État prend tellement en, en, en compte la méfiance, des, les, le système de fermeture des réseaux sociaux, que euh, l'État lui-même dit :« Ben voilà, il faut que... » Euh, la société civile prenne le relais sur cette communication. Et c'était notamment euh, l'objet du, du mail de, de vœux du service d'information du gouvernement disant bah, maintenant il faut que vous nous aidiez, il faut que vous preniez la main avec nous pour aller plus loin dans la communication autour du Covid puisque l'État ne peut pas seul faire ce travail de communication. Donc, ça veut dire qu'on euh, est face à un système aussi où même, le et là, on voit une première... Euh, même si c'est encore l'État, on voit le Conseil économique et social et de l'environnement qui s'est emparé de la question en envoyant très récemment un questionnaire euh, par mail sur êtes-vous anti-vaccin, pro-vaccin, êtes-vous en hésitation, et tout un système de questionnement sur pourquoi les gens sont en hésitation, etc. Donc, on voit que des instances qu'on n'attendrait pas forcément, euh, s'insèrent dans ce système euh, très important. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Internet En fait, il se passe que face aux experts que nous sommes et que les médias traditionnels sont, bien, euh, vient, et que les, les journalistes spécialisés dans le domaine de la santé sont également, bien, vient ce que, en importance ce qu'on appelle les proto-experts, qui se présentent souvent comme des lanceurs d'alerte, qui se présentent également comme des, euh, avec une forte rhétorique de l'engagement et du risque, et qui, souvent, bah, prennent le pas, parce qu'ils apparaissent, et le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un dont la figure est très, très positive hein, dans l'imaginaire numérique actuel. Donc, ils prennent le pas, en fait, sur des rhétoriques plus scientifiques, classiques, d'objectivité, comme celle qu'on a pu développer aujourd'hui, et, mais qui, qui sont moins attractifs pour toute une, toute une population et tout un public. Là où ils se rejoignent, c'est sur la rhétorique du risque. Et Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a quand même, pour le vaccin, quelque chose de positif qui se passe, c'est qu'au niveau de la rhétorique du risque, auparavant, les médias classiques, les experts, n'avaient guère que le fait d'agiter l'épidémie malheureusement pour nous, l'épidémie est là, donc elle n'est plus à agiter, elle est, elle est vraiment perceptible, ce qui permet, et c'est le moment, et j'espère qu'une conférence comme celle-ci y parviendra, ce qui permet au discours expert, je pense, de retrouver une raison d'être et une voie vers des publics plus larges. Merci beaucoup, Karine, et en effet, dans cette espèce de, de culture de la défiance hein, euh, qui est euh, très, tout à fait perceptible hein, face euh, à l'épidémie et, et au discours scientifique. Euh, il est essentiel, en effet, qu'on ait un, un relais. Hein, et c'est là où, euh, évidemment, euh, les, les journalistes ont un rôle essentiel. Et donc, euh, c'est maintenant à, à, votre, à votre tour hein, d'initier euh, le, le, le débat. Hein. Euh, Madame Messager et monsieur Roger, je, je vous invite à à poser toutes les questions et à lancer tous les débats nécessaires. Alors, je voulais juste vraiment brièvement, avant de peut-être lancer des, des questions, et puis aussi Daniel aura sans doute envie d'intervenir. Donc moi, je suis journaliste au Monde et responsable des pages Planète au journal. juste vous rappeler, mais très brièvement, l'enjeu que représente, pour un journal comme Le Monde, cette question de la stratégie vaccinale et plus largement de la couverture du Covid. C'est déjà un enjeu très classique, mais d'une actu qui est chargée, qui est très chargée, qui ne s'arrête jamais à commencer par aujourd'hui, on attend, je n'ai pas encore l'info, mais on attend le, la décision de l'Agence européenne du médicament sur le vaccin AstraZeneca. Ça, c'est les infos ou les actus qui sont programmés, qui sont attendus. Mais il y a aussi tout ce qui nous tombe dessus qui n'est pas programmé. Comme par exemple la décision de Johnson Johnson de communiquer une heure avant l'EMA sur euh, la phase 3 de ces... Euh, de, de ses recherches sur son propre vaccin. Donc, on est, évidemment, ça, c'est classique à la, à la presse, à la presse en général, mais on est dans un, dans un flux d'actualité et un flux qui ne, qui ne tarit pas depuis plus d'un an. Et on passe notre temps, évidemment, à essayer de sélectionner, de hiérarchiser, de, euh, de prendre le temps d'expertiser les infos. Le, le deuxième point euh, clair, moins important pour nous, évidemment, c'est celui d'essayer de donner des clés de compréhension. Ce n'est pas toujours très évident vous avez parlé tout à l'heure de l'ARN messager. Ce n'est pas évident de raconter d'une phrase ou deux ce que c'est que l'ARN messager. Donc nous, c'est bien, on a, on a de la place, on peut faire des doubles pages. Dans le monde. <rire> ce que c'est que la protéine spice, que, quels sont les enjeux pour les différentes classes d'âge, etc. Donc ça, c'est un autre enjeu classique. Euh, et le troisième point, c'était juste, un, je voulais juste vous le, vous le signaler, c'est que du coup, ça nous oblige et ça nous a obligés au monde à se réorganiser. Alors, il y, y a des quoi, hein, je ne vous dis pas que le, la situation est totalement idyllique au journal, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... Cette, cette pandémie a, re, a mis, en tout cas, le service Planète et Sciences, puisque les deux services sont adossés, un peu au centre du jeu. Euh, et en fait, on s'est retrouvé dans une situation où euh, une grande partie du journal euh, s'est mobilisée pour couvrir avec nous, euh, y compris des transferts, euh, peut-être provisoires, mais de journalistes qui, avant, travaillaient sur le sport ou la culture et qui sont spécialisés et qui, maintenant, travaillent euh, dans, pour le collectif, évidemment, mais sur cette couverture du, euh, du Covid et sur ces questions vaccinales. Euh, ce que je peux ajouter euh, par rapport à mon confrère du monde qui, lui, il a de la chance parce qu'il a de la place pour écrire des choses. C'est formidable, toutes ces, toutes ces lignes qu'on peut lire dans le monde et dans la matinale du monde. Moi, en tant que responsable santé et chef d'un service santé-science, c'est de la radio. Vous écoutez sans doute la radio. Vous savez qu'un papier, un, un texte radio, un reportage, ça fait dans un journal autour de 1 minute, 1 minute 15. Vous voyez comment on peut raconter ce que c'est que Spike, Arène Messager tous les nouveaux vaccins en une minute, une minute quinze. Donc c'est à ça qu'on a été confrontés, nous, et moi je parle en tant que journaliste radio on a été face à une responsabilité énorme. Énorme, parce qu'il fallait rendre compte de sujets quand même éminemment compliqués sur un temps réduit, tout en ne, tout en ne tranchant pas l'information, en ne réduisant pas l'information. Euh, vous savez que tout ce qui est réducteur est trompeur. Donc, à chaque fois, on est dans l'obligation de donner une information vérifiée, recoupée, comme tout bon journaliste doit de le faire mais en même temps de la réduire, et c'est ça notre problème principal en radio. Et euh, je dois souligner, alors nous aussi on s'est réorganisés, moi j'ai un service évidemment euh, formidable, même s'il est beaucoup moins nombreux que mes confrères du monde, mais on y arrive quand même. Euh, là où ça a été compliqué, euh, je ne sais pas si ça fait partie du débat, mais on a eu beaucoup de mal, nous, quand même, à s'appuyer sur des informations officielles. Tout du moins lors de la première vague. C'était extrêmement difficile d'obtenir des informations euh, du gouvernement, des agents sanitaires. On avait beaucoup de mal à obtenir des retours. Ça s'est arrangé, je tiens à le dire, ça s'est arrangé depuis. Et sur quoi on s'est appuyé On s'est appuyé sur nos réseaux, notre réseau de médecins. Et là, je trouve en revanche que la connexion journaliste-médecin, elle s'est extrêmement bien faite. Alors, vous l'avez vu, hein, il y avait plein de médecins sur les plateaux, plein de médecins partout, mais c'était. C'était éminemment nécessaire parce que sans eux, nous, journalistes, on n'est pas. Je ne suis pas médecin. J'ai beau travailler sur la santé depuis un certain temps, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas épidémiologiste, mais, comme dirait M. Pierre non, je, ne suis, je suis journaliste. Et donc, on a besoin de s'appuyer sur des réseaux de médecins qui ont bien répondu. Et ça, c'était vraiment l'essentiel parce qu'on avait la responsabilité de transmettre cette information. Il fallait qu'on la transmette en s'appuyant sur des experts. Et je les remercie. Il y a, a M. Pierre-Rouge ici, Mme Lonnet. Vraiment, c'est des gens qui, entre autres, répondent éminemment à, à nos questions. Voilà. C'est ça qu'on pouvait poser en termes de difficultés d'information. Il fallait répondre à tout. Il faut répondre à des questions... Euh, tu le disais, ça, ça, ça arrivait en permanence. Hein. C'est comme vous, les médecins. Vous, aviez, vous étiez en permanence dans un tourbillon de recherche, d'informations, en particulier l'année dernière sur les traitements. C'était monumental, tous les essais qui se lançaient sur les traitements. À chaque fois, il fallait rendre compte de ça. Et heureusement qu'on a pu créer ce lien, nous, journalistes santé, avec le réseau de médecins pour, j'espère, euh, pouvoir fournir une information euh, de qualité, même euh, si en radio elle est toujours un petit peu euh, réduite. Heureusement qu'on a quelques, un, quelques émissions comme le téléphone sonne euh, chez nous à France Inter, où on peut parler un peu plus longuement. Et si je peux pardon, ajouter juste une petite chose, qui, est à mon avis une autre problématique, et qui peut peut-être engendrer quelques questions, je ne sais pas, mais c'est aussi, moi, ce que je constate, c'est une sorte d'accélération du, du temps de la science. Enfin, bon, moi, je me retrouve avec des collègues, donc moi, je suis à la base plus sur le prisme environnement, mais évidemment, tout est lié, et c'est très intéressant de passer mes journées maintenant à discuter avec les collègues du, du service sciences. Euh, et d'ailleurs, on l'a un peu raconté dans le journal, peut-être pas assez, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de pré-print, on, on demande à, Et nous, on est en permanence pris dans une sorte d'injonction de, de, un peu contradictoire, parce qu'évidemment, vous, vous pouvez imaginer que la direction du journal, ce qui est tout à fait légitime, nous dit, bah, écoutez, pour demain matin, il faut, il faut que nous fassions une double page sur... Euh, sur AstraZeneca et nous expliquer cette saga particulière en Angleterre, etc. Euh, mais nous, évidemment, on a besoin de, de prendre un peu de notre temps, de se poser, d'appeler, comme tu le disais, Daniel, des experts, de croiser les regards. Euh, mais ça veut dire qu'il faut... On est un peu parfois, ou souvent, je ne sais pas si ça se voit ou si ça se lit, mais sur le, le, sur le frein, euh, parce que ces, ces histoires sont très, sont, sont très compliquées à raconter et il faut parfois essayer de, de prendre un petit peu de, un petit peu de recul. Et moi j'ajoute juste pour l'anecdote, juste deux secondes, c'est ce, euh, ce que Simon est obligé de faire du jour pour le lendemain, nous on est obligé de le faire du matin 9h à, pour le journal de 13h parce qu'on a vu que le sujet était tellement formidable dans le monde qu'on voudrait la même chose mais en 3h évidemment. Merci beaucoup. Donc, euh pour ces éléments intéressants, je vais, je vais vous poser quelques questions bon, qui vont revenir sur de, certains des thèmes qu'on a abordés. Euh, peut-être euh, la, la première, euh, pour Mme Berthe-Loguillet, euh, c'est co comment parler de la vaccination avec les plus réfractaires, euh, les indécis, les indécises, euh, les publics vulnérables, voire euh, les complotistes, et peut-être comment pénétrer cette bulle de filtre dont vous nous parliez Je n'ai pas la solution. <rire> c'est du domaine de la croyance. Et... C'est très complexe. Peut-être du côté médiatique, est-ce que vous avez. Quelles que, que, que sont les pistes envisagées C'est vrai qu'il y a des sites qui se, se tournent beaucoup vers la désinformation. Hein. On, le, on le constate et qui ont une grosse audience, dans, notamment dans les, sur les réseaux sociaux. Quelles sont les, les pistes envisagées ou de... Nous on essaie de faire un, un travail, alors parce que là j'ai parlé peut-être un peu trop du journal papier, mais évidemment le monde c'est le, le print autant que le web. Et d'ailleurs le, le web est devenu euh, maintenant la en termes d'audience, la, la partie la plus, la plus conséquente du, du journal. Euh, on euh, n'est pas là pour se mettre dans la roue de toutes les, euh, toutes les infos qui circulent et parfois des, des fake news. On essaie de les décrypter euh, le, du mieux qu'on peut. Enfin, bon, peut-être pas amorcer le, le sujet de Raoult, là, maintenant, ça va être un peu short. Mais, euh, non, mais il y a plein de sujets intéressants, puisqu'évidemment, il y, y a toujours une, une trace... Bon, une, un point de départ qui est intéressant, et puis après, qui est exploité à des, fins, à des fins diverses. On essaie de faire ce travail de décryptage, juste sur la défiance. Euh, moi, je n'ai pas d'élément de réponse non plus. On voit que les, que les chiffres évoluent, qu'on a essayé d'expliquer que cette défiance, elle s'inscrit un peu dans le temps, en tout cas en France, parce qu'il y, y a tout un historique français ou européen de, de campagnes vaccinales qui, parfois, sont mal passées, et avec... Parfois, font des font des, des vrais ratés et parfois, au chute. D'ailleurs, des, des, aussi des, des, des rumeurs sur certains vaccins qui marchaient plus que ce qu'on pouvait en penser. Euh, donc, nous, on essaie simplement de, de faire ce, de trier un peu le, de, de faire ce travail de, de tri, de décrypter les choses. Quoi. Merci. Je vais me tourner peut-être vers nos collègues historiens pour une question. Dans quelle mesure la lutte contre la crise sanitaire de la Covid-19 peut-elle être comparée aux autres manières d'aborder les épidémies dans l'histoire? Euh, C'est assez complexe parce que vous m'emmenez sur un terrain qui est, qui est extrêmement contemporain, qui n'est pas du tout le mien. Euh, on peut toujours trouver des parentés dans les argumentations des gens qui sont contre la vaccination ou qui prennent peur. Euh, on a établi aussi un certain nombre de, de, de liens, hein, de, évidemment, euh, avec l'histoire de la quarantaine, en rappelant les origines des quarantaines euh, en Italie, contre la peste, dans les, dans les ports, euh, les cordons sanitaires, etc., qui... Euh, voilà, qu'on a réadapté d'une certaine manière hein, en, en organisant le, le confinement. Donc il y a des, des choses comme ça qui sont... On peut tirer quelques fils, bien évidemment, mais je, la, la comparaison ne peut pas aller jusqu'au bout, je dirais bien évidemment, ou alors elle doit se faire, à mon sens, hein, non pas avec euh, les épidémies que je connais un petit peu, qui sont les plus anciennes, donc euh, les pestes, la variole, euh, mais plutôt avec les épidémies euh, du XXe siècle, euh, voilà, des années 60, des années 50, euh, où il y a eu effectivement euh, des, des, des épidémies euh, qui peut-être, avaient plus de, de parenté et qui ont été combattus totalement différemment. Enfin, ça ne s'est pas du tout passé de la même façon, il n'y a pas eu de confinement, il y a eu moins, beaucoup moins d'informations, d'ailleurs, euh, sur, euh, sur ces épidémies. Donc, je crois que c'était plutôt sur ce qui s'est passé dans la fin des années 60, euh, qu'il faudrait comparer, euh, plutôt qu'avec des, des, des, des, des épisodes très anciens. Il y a, il y a un aspect qui me, me frappe, c'est qu'actuellement, toutes les institutions, euh, que ce soit les institutions politiques, mais aussi euh, les institutions d'influence, hein, les médias, euh, les églises, euh, sont toutes euh, avec un discours uniforme. Et cela explique peut-être ce discours euh, de, de réaction, je dirais, un peu complotiste hein, euh, que, que l'on peut voir et qu'il est très difficile de contrôler. Il me semble qu'au 18 siècle, encore au XIXe siècle, il y a des institutions qui assument un discours, officiellement un discours, ce que tu évoquais, un discours hostile à une politique de vaccination, aux politiques sanitaires qui pouvaient être développées. Aujourd'hui, personne n'assume ce discours le résultat, c'est qu'il euh, eh se, se diffuse de manière totalement incontrôlée euh, avec notamment un phénomène que euh, l'ancien régime avait la chance de ne pas connaître euh, qui sont les réseaux sociaux. Merci, c'est vraiment intéressant ces éléments de réponse. Une question sur comment parler du doute. Donc, Quelqu'un nous demande, est-ce qu'en parlant des doutes, notamment sur la capacité des vaccins à éviter la transmission, puisqu'on sait que beaucoup de données actuellement concernent l'efficacité pour prévenir la maladie, est-ce qu'en parlant trop des doutes, est-ce qu'on est qu ne favorise pas finalement ces, ces peurs autour de la vaccination Est-ce qu'en termes de communication, il faudrait parler différemment de ces doutes alors, moi, je pense qu'il est indispensable d'évoquer ces doutes. Euh, je pense qu'en étant trop affirmatif, c'est évidemment en étant trop affirmatif, euh, affirmatif qu'on ouvre la porte de la suspicion parce qu'une affirmation qui aurait été valable un jour, on l'a vu, vu depuis le début de l'épidémie, elle ne le sera, sera peut-être plus quelques mois plus tard. Et si on n'a pas, à ce moment-là, évoqué quelques doutes, évoqué une transparence nécessaire on se reprendra euh, la porte le, en boomerang on dit, et, et on se retrouvera avec des gens qui nous diront à juste titre, mais vous avez dit ça il y a quelques mois et maintenant vous dites le contraire. Et ce, cette phrase qu'on entend quand même depuis le début de l'épidémie en permanence, on entend tout et son contraire. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire on entend tout et son contraire. On a entendu des choses à un moment donné parce que l'état de la science les indiquait comme tel à un moment donné et on, a, on en a entendu d'autres parce que la science avait évolué. Donc, je, je pense que c'est indispensable d'évoquer ces doutes. Juste pour compléter, pour prendre une, une image à euh, la radio, on est, on est là pour prendre le micro, donc sur les sur les doutes on, aussi, on est là pour relayer les doutes euh, qui transparaissent à travers des, des publications scientifiques, euh, qui, les, bah, qui avancent à un rythme qui, qui est leur et donc euh, qui, qui, qui font part d'un état de connaissance à un instant donné. Et puis aussi les doutes qu'on entend quand on discute, tu disais Daniel, qu'on passe beaucoup de temps et d'ailleurs c'est effectivement super d'avoir euh, un relais, d'avoir un contact comme ça possible avec euh, autant d'experts, euh, on n'a jamais parlé autant avec des bon, les médecins généralistes, évidemment, font les infectiologues, les épidémiologistes, on passe beaucoup de temps au téléphone avec eux, mais on fait aussi le relais de, des questions qui se posent eux et qu'on qu essaie de, de raconter dans le journal sans prendre de position, simplement faire une sorte de constat un peu à plat et, si possible, un peu dépassionné de ces, ces enjeux-là. C'est vrai que l'accélération de cette pandémie fait que le processus habituel de la science qui est fait de doutes, d'essais, de revenir apparaît tellement contracté dans le temps que les gens peuvent avoir cette idée. Mais en fait, c'est parce que là, il y a une forme de transparence vraiment sur le processus et les gens découvrent que la science, c'est des essais, des choses qui réussissent et des choses qui ne réussissent pas. Et euh, ce n'est pas forcément l'appréhension la, la de la science qu'on a dans le grand public. C'est l'idée que c'est... On, on nous sort les choses une fois qu'elles sont certaines. Mais là, on est face à un processus et du coup, ça peut être inquiétant. Très bien, merci. Peut-être une, une dernière question. Euh, Quelqu'un demande, en, en dépassant un peu le cadre des, du discours sur la vaccination et même, je dirais, de la Covid, est-ce que euh, l'école peut jouer un rôle en, euh, en, en avançant sur euh, les, les thématiques de la pensée critique, de l'approche scientifique, de ces questions de, de doute et de la façon de construire la science, comme vous le dites Alors, je ne sais pas qui veut répondre sur cette question, plutôt scolaire, disons Je crois que oui, euh, c'est évident que euh, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur ont un rôle majeur. Hein. Euh, toute approche critique et euh, positive hein, euh, dans, dans un contexte de crise, c'est le meilleur moyen de justement sortir de l'urgence de la crise et de prendre un petit peu de, de recul vis-à-vis hein, -vis, euh, de, des, des discours de panique qui sont ceux qui viennent naturellement devant une crise sanitaire. Je crois honnêtement, d'ailleurs, qu'il ne faut pas exagérer les choses. Le sentiment de doute, de panique, il est très relatif. Et peut-être qu'il est un peu amplifié par, justement, des phénomènes nouveaux comme les réseaux sociaux. Mais je crois quand même que, la société française, et justement parce qu'elle est structurée par ces institutions d'éducation, elle réagit quand même à cette crise sanitaire. Tout à fait. Merci beaucoup. Je crois que cette table ronde et les autres interventions montrent le rôle que vous avez souligné des universités dans le partage de la connaissance. Et donc, je vais passer la parole pour la suite. En tout cas, en vous remerciant pour votre intervention, vous avez montré, je crois, également tous les liens qu'il y avait entre la science, la médecine et le monde de l'information. Je crois qu'on a découvert beaucoup de choses au cours de cette crise. Je demande pour la conclusion aux doyen Bruno Rioux, Xavier Jeunemaître, Philippe Ruzniewski de venir avec le professeur Autron et Odile Launay pour la conclusion, et nous nous retrouverons dans quelques minutes à la fin de cette rencontre. De nouveau, bonsoir à tous. En ces temps un peu de morosité avec la crise Covid, j'ai plusieurs raisons de me réjouir ce soir. D'abord, les universités de Paris et Sorbonne Université se sont mis ensemble pour élaborer ce programme qui a, je pense, permis de mettre en valeur une parole universitaire, indépendante, rigoureuse, avec aussi ses doutes, ses incertitudes. Et cette parole universitaire, comme vous avez pu le voir, ce n'était pas qu'une parole médicale, mais de l'ensemble des sciences médicales, biologiques, sciences humaines et sociales, et c'était aussi quelque chose d'important. Euh, dans l'après-midi, la, on a parlé d'accélération du temps, notamment pour faire des vaccins. Ben, je constate que du côté de l'organisation de ce genre de conférence débat, on a accéléré le temps puisqu'en presque trois semaines, c'est le moment où j'ai reçu un coup de fil de Brigitte Autran me suggérant cette solution-là. Euh, il nous a fallu trois semaines seulement pour monter ce qui, d'habitude, met de très nombreux mois pour réunir un panel de personnalités aussi expertes dans leur domaine et des domaines aussi divers. Donc, il n'y a pas que les vaccins qui s'accélèrent, il y a aussi l'organisation des conférences-débats, avec un, peu, un petit regret, puisque c'est resté en distanciel et que je suis malheureusement devant un amphi assez vide. On espère que la fin de la crise Covid permettra de retrouver des amphis pleins. Euh, je voudrais dire aussi que euh, l'autre contentement, c'est la qualité de ce qui a été dit, de ce qui a été débattu. Euh, J'espère que c'est mon espoir ce soir que tous nos auditeurs auront apprécié et je les invite, s'ils ont apprécié ces débats et ces exposés, à diffuser euh, le lien qui permet de suivre ces débats demain et après-demain, puisqu'ils ont été enregistrés. Et à ma connaissance, plus de 4 000 personnes se sont connectées ce soir, euh, ce qui est une excellente chose. Je n'en attendais pas tant. Il faut maintenant que ça se démultiplie. Un grand merci à Brigitte Autran et Odile Launay pour avoir programmé ceci, à tous les intervenants, à Ortus qui a été à l'organisation de l'ensemble et, bien sûr, un grand merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis pendant tout cet après-midi ou partiellement. Une faculté de médecine, une université de façon générale ont deux missions, la formation et la recherche. L'après-midi qu'on vient de passer euh, témoigne de l'excellence, de, de la manière dont on peut remplir la mission de formation. Quelqu'un a dit tout à l'heure, euh, un, un, un auditeur ou un téléspectateur assidu sait déjà tout ça. Moi, j'ai beaucoup appris cet après-midi. Et je pense qu'effectivement, ça montre que euh, l'excellence des interventions qu'on a eues, la qualité des intervenants, peut permettre à tout moment d'apprendre et de former. Merci, Odile. Merci, Brigitte. Merci à toute l'équipe organisatrice. Je suis extrêmement sensible à la qualité de tout ce qui a été dit. Et puis, je voudrais juste dire que l'autre mission de l'université, c'est la recherche. J'ai lu dans des quotidiens très très bien informés, pas plus tard qu'hier, qu'on pouvait dire que, globalement, il y avait une forme de... Je ne sais plus quel était le terme qui a été employé d'écroulement, de faillite de la recherche française. Il a été aussi dit cet après-midi que bah, l'échec de la recherche, ça existait. Il euh, n'y a pas eu de vaccin d'origine française qui ait pu être mis au point jusque-là. Mais bien au-delà de cela, je pense que l'université, et en particulier les deux qui sont représentés ici aujourd'hui, témoignent par la qualité des travaux qui ont été publiés récemment à propos de la Covid dans les plus grands journaux du monde, que la recherche française, et en particulier la recherche en santé, et en particulier encore sur cette épidémie, elle ne se porte pas si mal et elle tient la dragée haute à pas mal de pays. Alors, on peut toujours faire mieux, on fera mieux, mais je voulais souligner cette excellence et la contribution de cette recherche à la santé de chacun d'entre nous. Merci encore. Je vais poursuivre, je ne vais pas reprendre les remerciements de, de Bruno Rioux et, et de Philippe Rusnevski et je m'associe complètement à, à ces remerciements, en particulier à Brigitte Autran et à Odile Launay pour avoir construit cet après-midi extrêmement important, je crois. Je remercie aussi le rectorat de nous accompagner dans cette aventure. Euh, je voudrais simplement prendre l'étiquette universitaire et je dirais que au-delà des conférences-débats qui sont importantes pour le public, elles sont aussi importantes pour l'université. Et l'université, elle est faite d'étudiants qui souffrent actuellement euh, et d'enseignants-chercheurs qui souffrent aussi dans la difficulté. Et comme la radio, comme euh, les journaux, on sait s'adapter, on, on essaye de s'adapter à ces nouvelles conditions. Et je suis sûr que si nous pouvions diffuser ces conférences-débats, mais faire de nouvelles conférences-débats sur ce sujet-là, du dépistage, de la vaccination, dans nos propres universités, de façon régulière, cela aiderait probablement à la sérénité de la compréhension de cette situation complètement inédite sur le plan sanitaire. Et donc, Merci encore à, à tous les participants. Un dernier mot d'adresse à nos auditeurs. Je sais que beaucoup de questions ont été posées. Peut-être toutes les réponses n'auront pas été apportées. On va s'efforcer d'apporter des réponses aux questions qui n'auront pas été complètement abordées euh, et de vous donner accès euh, sur l'Internet de façon à ce que ça puisse compléter ensuite tout ce qui s'est passé cet après-midi. Merci à tous les intervenants. On clôt le, la conférence. Euh, Bruno Rioux, en fait, il y avait 5000 personnes qui nous ont suivis, et pas 4000. <rire> merci à tous et à toutes. Vous nous avez montré que la médecine finalement vaut mieux pour l'homme que tous les sacrements. C'était bien l'occasion de passer toute une journée, une après-midi en tout cas, ensemble. Et vous retrouverez ces débats sur les sites et vous retrouverez ces débats sur les sites des deux universités, Sorbonne Université et l'Université de Paris. Merci à tous et bon retour et merci aux professeurs au tronc élonais d'avoir eu l'idée et surtout d'avoir réalisé cet après-midi. Merci à tous, au revoir.